Bonjour, alors ceci est un petit tutoriel pour euh, montrer comment utiliser Fusion 360 et euh, Cura BCN Cura 1.1, à l'heure actuelle c'est la dernière version qui existe, pour effectuer euh, une double impression. Donc moi j'ai effectué déjà un premier fichier composé de, de deux éléments. Un, euh, un élément euh, qui s'appelle titre. On voit ici et l'autre qui est la base donc les deux éléments sont briques l'un dans l'autre alors j'explique pas comment ça a été fait hein. ça à mon avis vous, vous savez déjà bricoler ça ce que nous montre c'est justement juste euh, le passage euh, vers cura donc moi j'ai mes deux éléments donc je vais faire mes petites euh, exportations en stl voici alors je les enregistre directement dans un dossier Voici pour le premier. Et on va faire le deuxième. Voilà. Ceci étant fait, on peut, si on souhaite, passer euh, sur MeshMixer, qui va nous permettre, euh, quant à lui, de vérifier nos fichiers, voir si... Euh, il se juste appose correctement. Voilà. Comme on voit rien, et ben c'est très bien. Euh, J'ai éteint un, et on voit bien que ouais le titre est ici. Tout à fait. Et si j'inverse, voilà, parfait. Donc, il s'emboîte parfaitement. Donc, pour mon impression, ça sera très bien. Vérification terminée. Non, ça ira. Donc on passe sur Cura. Donc ça c'est la version, comme je disais, la 1.1 euh, de PCN qui va nous permettre de faire de slicer notre fichier. Alors pareil, je récupéré mes petits STL que j'injecte là-dedans. Bing bing, oui sont tout, tout mini. On va les agrandir un petit peu si on veut bosser alors CTRL A, CTRL A, je fais une sélection, je vais l'escaler, faire un petit x3 hop là on y voit déjà un petit peu mieux ok alors <coughs> j'ai mes deux euh, têtes qui sont représentées par ces bobines là donc moi euh, le titre sera imprimé avec la bobine de droite voilà il ne me reste plus qu'à euh, déjà préparer mes fichiers euh, je vais déjà les fusionner donc normalement si je fais euh, modifier ici fusionner les modèles ils vont s'imbriquer l'un dans l'autre parfaitement allons voir ça d'un peu plus près 8 parfait nickel hum, bon alors là vous, bon, ça c'est par principe <rire> c'est que bon, on va le mettre correctement si on veut euh, avoir une bonne impression pac ben voilà c'est fait après il reste que bah vous à régler euh, vos têtes en fonction de, euh, de votre machine évidemment on peut également, dans les, euh, en personnalisant les commandes, personnalisant l'impression, désolé, je ne suis pas un pro des tutos, on voit euh, double extrusion ici. Donc Dans cette double extrusion, on peut créer euh, ce qu'ils appellent la tour primaire. C'est une petite tour qui va justement permettre à la deuxième tête, ou la tête en attente, on va dire, euh, de pouvoir déjà euh, effectuer... Euh, un petit exercice pour éviter que votre filament à l'intérieur chauffe trop ou euh, ne soit pas assez prêt pour le premier layer qu'il devra faire ou par exemple s'il y a des euh, composants comme bois filament bois ou, ou flexible qui supportent pas trop de rester euh, à chauffer euh, dans le nozzle trop longtemps ben voilà ça va effectuer un, un, un premier débit et euh, smart purge euh, ben justement va effectuer un petit euh, nettoyage de la tête avant d'effectuer de, euh, l'impression donc on peut choisir simplement ce profil là et enlever la tête par exemple la tour pardon je reviens sur la tour moi j'utilise pas j'utilise très peu la tour et euh, donc ici on a euh, la taille euh, les dimensions de, de la tour et ici on a son emplacement qui okay, est euh, situé euh, euh, si je dis pas de bêtises euh, quelque part euh, dans l'angle ici bah, je crois qu'elle tient je crois qu'on la voit est ce qu'on la voit est ce que ce ne serait pas elle qui est ici là cette, euh, cette petite marque euh, sombre mais il me semble bien que c'est cette tour faisons un test tout de suite Tac. et oui elle se déplace donc elle est située par défaut ici pour le montage un peu hardcore donc petite chose par rapport à l'exemple qu'on a devant les yeux je vous conseille d'imprimer avec la tête de gauche la partie orange donc la partie extérieure et d'imprimer la partie intérieure en blanche ici avec la tête de droite pourquoi bah, la partie interne contient moins de matière et va être propice à se décoller à se défaire plus rapidement que la partie extérieure. La partie extérieure va servir de cadre en fin de compte et pour accueillir la partie à l'intérieur. D'où l'intérêt d'imprimer en premier, d'où l'intérêt d'imprimer la, la tête de gauche. Et je crois que je vais refaire ce tutoriel.